avec le Parlement et les responsables du monde judiciaire pour voir comment rétablir l'harmonie dans le fonctionnement des institutions. Il y va de l'intérêt de l'État. Je vous remercie. Merci. Collègue Mukalaï, qui sera suivi du premier vice-président. Collègue Moukalaye. Oui, je suis... Merci. Merci. Honorable président du Sénat pour la parole accordée. Avant toute chose, je tiens à remercier le collègue Bakonito Manza. Mangiadi dit, et moi le cas, d'avoir initié cette note relative à la violation du siège du Parlement. Le jour de l'incident, j'étais au palais, car j'ai fais partie de la commission ad hoc. J'étais abasourdie lorsque j'ai entendu mon, mon collègue en train de s'époumoner pour qu'un autre collègue nous rejoigne dans la salle pour le travail qu'on était en train de faire. Je ne comprenais rien du tout. C'est en sortant, quand on nous empêchait de sortir, que j'ai compris que la police qui avait entouré le palais ce n'était pas pour notre sécurité. C'était plutôt pour nous évacuer, manu -milita. Et là, honorable président, je trouve que trop, c'est trop. C'est ainsi que j'ai joint ma parole à celle de l'honorable Kabouya Célestin, pour qu'on invite le vice-ministre et le procureur général pour qu'ils viennent répondre à nos questions. J'ai dit, je vous remercie. Merci, collègue Ringo, qui est intervenant. Euh, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie les collègues. Qui nous permettent aujourd'hui de parler. Euh, je me situe en 2015, quand euh, les rumeurs pourraient vous euh, dire que le président Kim faisait tout pour bloquer le président de la République afin de le remplacer. Et Kim répondait en disant. Le pouvoir est un, c'est ce qu'il disait. Donc, qu'on soit du Parlement, qu'on soit du pouvoir judiciaire, de l'électif, on fait partie du pouvoir. Je vais donc dire que le pouvoir ne se plaint pas, le pouvoir agit. Pour les quatre institutions dont il est question à l'article 68, nous nous sommes rendus compte que c'est la quatrième institution qui donne l'impression de, de bloquer. Mais je dis aussi que nous pouvons trouver une solution prenez une loi, comme l'honorable Mokol l'a dit, et que si jamais on faisait une proposition de loi et que si jamais l'élective refuse de souscrire dans le délai, la loi va entrer en, en application, forcément. Je réfléchis par absolu. Je dis qu'à supposer que la police investisse les palais de la Nation symbole du pouvoir, que la police investisse le palais de la nation sur ordre du pouvoir judiciaire, selon les, les principes selon lesquels il y a séparation de pouvoir. Je suis en train de me demander qu'est-ce qui arriverait. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est ça le schéma. Nous considérons que le pouvoir sont distinct dans son unité, mais un, un pouvoir bloque un autre pouvoir, ce qui veut dire qu'il blo bloquerait un autre, il bloquerait le président de la République, il bloquerait, il bloquerait le gouvernement. Il faut que l'on prenne au sérieux cette, cette menace. Cependant, pour le professeur qui a écrit, je pense qu'il a réfléchi, il faut éviter de trop tirer sur lui, je ne fais pas son avocat, il a peut-être réfléchi comme un, un scientifique, mais il s'est trompé. Parce qu'il euh, a pas eu réunion au niveau de cabinet où il a violé un quelconque secret. Il a réfléchi en tant que professeur, mais il s'est trompé. Donc, nous pouvons dire qu'en tant que scientifique, il s'est trompé. Il n'a pas violé un quelconque secret, je pense à mon avis. Mais pour conclure, je me dis que il faudrait que nous puissions retourner le président de la République et les ministres de la Justice dans le Conseil de la magistrature. Comme certains collègues euh, demandaient à ce que nous puissions appeler le procureur, le procureur n'est pas responsable devant nous. Le procureur agit par le bras du gouvernement, par le bras du ministre de la Justice. Or, le ministre de la Justice ne souscrit pas ce qu'ils ont fait. Le ministre de la Justice ne participe pas au Conseil de, de la Magistrature. Donc, c'est quelque chose de compliqué. Nous devons œuvrer en ce que le président de la République et le ministre de la Justice intègrent le Conseil de la Magistrature pour. Euh, soulever euh, certaines questions importantes, M. le Président. Merci, chers collègues. Tous les collègues qui, sont, qui ont pris la parole abondent dans le même sens, celui de l'indignation. Je voudrais vous proposer, conformément à l'article 10 de notre règlement intérieur, que nous puissions mettre en place une commission que pilotera le président de la PAG et qui doit nous préparer un projet de recommandation que nous allons adresser au Premier ministre. Et dans ce projet de recommandation, nous allons demander que le Premier ministre puisse prendre les mesures nécessaires contre tous ceux qui ont violé l'enceinte du Parlement. Au cas où il ne le ferait pas, il sera tout à fait normal à ce moment-là que l'Assemblée nationale qui a investi le gouvernement puisse appeler et engager la responsabilité de ceux qui ont pris la décision de violer le Parlement. Je demande donc qu'une commission présidée par le président Bakomito se mette au travail pour une recommandation à adresser au premier ministre. À la plénière de demain, nous allons voter cette recommandation et en fin de journée, demain, je l'enverrai au premier ministre. Si vous êtes d'accord, nous pouvons procéder de cette façon-là. Nous arrivons ainsi à la fin de nos travaux de ce jour. Nous nous retrouverons demain mercredi à 13h pour deux questions orales avec débat. D'abord, la poursuite de la question de la sénatrice Muyumba sur l'insécurité dans le Haut-Katanga pour entendre les réponses du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aux préoccupations soulevées par les sénateurs. Ensuite, celle de notre collègue Kabamba, adressée au ministre d'État, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, relative à la poursuite de la politique et du gouvernement sur la gratuité de l'éducation de base. La séance est suspendue. Mesdames et Messieurs, notre collègue Moupoui était ici avec nous. Il va faire un effort pour vous résumer toute la plénière qui s'est tenue euh, tout à l'heure et qui vient de se terminer. Ce sera en langue euh, je ne bois plus. Je ne qui est venu pour boire un Je Je suis allé à Londres. Je suis allé à Londres. Je nous avons qui a été mis à la maison, qui a été la a la maison, qui la a nuko echi ni mumia dhana yifu mikalimia kujibua kujime na uhuu bi kala ba lake laba bulukasa boye kupingana kajimuzikoncha kusha la bi ba kuji muanda kujumika la utani la jibenga jibu eleba chupi mabala, bi nama baala muzubwa chomeloa bukeli na mujamata na masha la ku nima mutoomba ya bosi bwa tusi masungula funjia kwenye jibu abo boku sumula mu lomodi chindonda wa ba chupito mna afunga kibalukain Beno wa benyea, batumina, wabu kwenye se miti mweyi, batibika la lejeni bibi, kenye la ni, bwone mianda, ya dikositi ansambu, balua, kupa la kwa wabu kumu onvijia, miyande ya mushinde ou, miyande mushindu kai,